on est dans une logique différente, si un manager dans une organisation conventionnelle pense que son équipe est à son service, dans une, équipe, dans une organisation collaborative, le team leader est au service de son équipe, ça fonctionne à l'envers. La formation aussi sur la gestion des tensions, la communication non violente, la formation à la posture basse pour que tous les team leaders sachent jouer de posture et de tantôt d'être parfois en posture haute mais surtout majoritairement en posture basse pour aider les équipiers